Eh bien bonjour tout le monde, je suis Blue Links et je suis ici pour vous présenter votre alloculture sur Ertas Vadum, bien mérité. C'est parti Je vais vous parler aujourd'hui d'un élite, d'un Sangheli, un guerrier redoutable dans l'alliance covenante, mais avant tout loyal au Sangheli. Il a combattu à plusieurs reprises le parasite et est spécialisé dans le combat non conventionnel comme l'infiltration et les assassinats. Il s'agit de Hertas Vadum. Pour les personnes qui ne le connaissent pas ou pour simple rappel, Hertas Vadum est un élite à qui il manque une mâchoire dans Halo 2 et Halo 3, combattant aux côtés de l'Arbiteur dans son armure blanche. Hertas est né sur Sanghelios le 21 septembre 2487, soit 38 ans avant le début de la guerre. Bien que nous connaissions peu de choses sur sa carrière, nous savons qu'il a été diplômé avec les honneurs de l'école militaire la plus réputée de Sanghelios. On retrouve ensuite Hertas des années plus tard, en septembre 2552, il est alors commandant des opérations spéciales au sein de la flotte Particulière Justice, la même flotte qui a vitré Firich et qui en poursuivant le Pillar of Autumn, arriva vers l'installation 04. C'est lors de cette bataille que Tel Vadam, commandant suprême de la flotte, envoya Ertas Vadum sur l'Infinisucor, un vaisseau de ravitaillement covenant qui avait émis un message de détresse. Pensant au début qu'il s'agissait d'humains, Ertas et son second béro Kusovai partirent avec un groupe pour reprendre le vaisseau et sauver le ministre de l'Étiologie. Une fois dans le vaisseau, les deux élites n'eurent pas le temps de se rendre compte du danger et se firent attaquer par le parasite. Hertas décida alors de détruire le vaisseau avec les codes de contrôle, mais en fut empêché par le ministre qui était toujours en vie. Il voulait les forcer à venir le secourir. En obéissant à cet ordre, Hertas perdit beaucoup de soldats. Il décida de séparer son équipe en deux groupes, l'un escorta le Sanchium vers le hangar et l'autre se dirigea vers le pont pour détruire le vaisseau. Une fois sur le pont, Ertas dut combattre son ancien second qui venait de se faire infecter par le parasite. C'est lors de cet affrontement qu'il perdit ses mâchoires gauches, mais réussit à vaincre son adversaire. Il programma un saut dans le sous-espace vers une étoile avant de s'échapper en fantôme et voir le vaisseau disparaître avec le reste de l'équipage infecté. Après la destruction de l'installation 04 et le jugement de Telvadam devenu arbiteur, Ertas est envoyé sur la mine de gaz de Threshold, la planète où orbitait l'installation 04. Son objectif était d'aider l'Arbiteur à éliminer le leader des hérétiques, César Efoumi. Ils arrivèrent à le rattraper, mais il s'enferma et dut être débusqué par l'Arbiteur. Quelques semaines après ces événements, Ertas Vadoum se trouvant sur Grande Bonté apprit la mort du Haut Prophète du Regret. Il défendit alors les élites jugées responsables de sa mort. Plus tard, il combattit aux côtés de son ancien supérieur lors de la bataille de la zone de quarantaine, à la recherche de l'index pour entamer le Grand Voyage mais le laissa continuer seul pour couvrir ses arrières du Parasite. Lors du grand schisme, Ertas aida l'Arbiteur à atteindre un Scarab pour ouvrir la porte de la salle de contrôle du Halu, où Tartarus s'apprêtait à activer l'installation 05. Il se concentra ensuite sur la capture d'un croiseur brut et mettre en place un blocus autour de Grande Bonté et le Halo. Durant le grand schisme, Ertas Vadum commanda le transporteur d'assaut Shadow of Entend. Et la flotte rétribution aux côtés des séparatistes contre les loyalistes. Après l'alliance de circonstances entre Telvadam et l'UNSC, Ertas vitrifia la surface de l'installation 05 et garda 343 Guilty Spark à ses côtés. Une fois le halo vitrifié, il pourchassa l'indulgence of Coviction, alors infecté par le parasite et se dirigeant droit vers la terre où il s'écrasa dans la ville de Voy. Le vaisseau comportait un message de Cortana, révélant que grande bonté allait arriver sur Terre. Une fois les survivants humains évacués de la ville et des alentours, Hertas commença à vitrifier la corne d'Afrique pour contenir et éliminer le parasite sur place. Après ces événements, se tint une conférence entre le haut commandement de l'UNSC et des covenants de séparatistes. Il y informa l'amiral Hood que sa flotte et lui allaient passer par le portail menant à l'arche pour combattre les loyalistes et essaya de le convaincre en vain. Il lui annonça alors que la Terre était perdue et que si l'arbitre ne l'aurait pas convaincu, il aurait vitrifié toute la planète pour protéger la galaxie du Parasite. Néanmoins, le Major et Miranda Keys partirent avec la flotte séparatiste. Après plusieurs semaines de voyage, les forces de Ertas se heurtèrent à une flotte ennemie trois fois plus nombreuse. Une fois que le Major avait réussi à éteindre la barrière énergétique protégeant la salle de contrôle et le dernier hiérarque, Vérité, Ertas plaça son vaisseau en position pour vitrifier la salle de contrôle et le dernier leader loyaliste. Mais son vaisseau fut endommagé par l'arrivée de Grande Montée, alors contrôlées par le fossoyeur de l'installation 05. Juste avant le raid de l'installation 08, il évacua le reste des forces séparatistes et humaines à travers le portail. Une fois le parasite vaincu et l'arbitre revenu, il assista avec lui à la cérémonie du mémorial de Voy en mars 2553 avant de retourner sur Sanghelios et combattre à côté de Telvadam et les lames de Sanghelios. Durant la guerre civile, Ertas a été envoyé sur une colonie dévastée par Tembetek, un des rares sonshium ayant survécu au grand schisme. Une fois sur la planète, il rencontre les survivants du clan Djula Ils l'informèrent de la présence du prophète et de la capture du Kaidon, le chef de leur tribu. Contre les traditions et l'avis de son second, il accepta que la fille du Kaidon rejoigne son équipage pour sauver son père. Ils réussirent à capturer Betek, mais le Kaidon fut tué. Durant l'interrogation, le Sanchium reprocha à Ertas Vadum d'avoir participé au meurtre de sa famille sur grande montée. Ertas se défendit en disant qu'il n'avait pas réussi à sauver les Sanchium restants à cause du parasite déjà trop présent dans la station. Avec les informations, Betek comprit que son propre chef, le ministre of Preparation, l'avait manipulé. Ertas se dirigea avec son équipage vers une structure Forerunner appartenant au Ministry of Preparation, un ancien ministère de l'Alliance Covenant. Il ordonna au Shadow of Anten de se rapprocher de l'installation Forerunner, mais cacha son équipage dans les deux fantômes restants. Cela permit à l'équipage de survivre à une nouvelle arme du prophète, un halo miniature, mais désorienta l'équipage. TembeTech utilisa cette opportunité pour fuir en direction de l'installation Forerunner où se trouvait le Minister of Preparation pour le confronter. Il fut suivi très proche par Hertas Vadum, déterminé à éliminer le Minister of Preparation, qui après avoir blessé Betek, se réfugia dans la salle de contrôle et menaça d'activer l'installation. En utilisant ses dernières forces, Betek conseilla aux élites de fuir avant qu'ils fasse exploser l'installation avec des grenades à plasma, détruisant ainsi le halio Miniature, l'installation Forerunner et le Minister of Preparation. Ertas Vadum fit ensuite son rapport à Tel Vadam qui lui proposa de se retirer des combats. Néanmoins, il refusa de cesser les combats avant d'avoir éliminé tous les Sanchium hostiles aux Sangheli ou offrir une repentance à ceux qui le souhaitent comme Tembethek. Pour en finir, je voulais aussi rajouter que Ertas Vadum était un Sangheli progressiste. Il passe des fois outre ses anciennes traditions comme il l'a fait avec la fille du Kaidon qui a rejoint son équipage, ou le grognard Stolt à qui il confia le commandement des Rangers à bord du Shadow of Anten. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris quelque chose. Avant que vous partez, vous pouvez de nouveau choisir le prochain thème du Halo Culture que je ferai pour vous. Choisissez quelque chose en rapport avec les humains, que ce soit des personnages, des événements ou des vaisseaux. Sur ce, n'hésitez pas à faire un tour sur le wiki Halo et de venir sur le Discord Halo.fr. À bientôt et vive Halo!